Tu veux, tu veux, tu tournes? Fais-le, fais-le. Ne t'occupe pas de tirer. Bah, tu tires euh, si tu vois des chiens ou quoi. Moi je tire. Non, c'est la sauce, je vais me faire doser, gros. Mais non, tu vas pas te faire doser. Bah, regarde, j'étais déjà dans le rouge. C'est vraiment le bordel là Mais c'est marrant j'aime bien moi Ouais bah ouais C'est quoi la là Enfin le bonus Charpentier Tu vas où là Chez des mules En, en pleine manche Bah ouais, ça... Oh. Ça vient de Kaboom donc euh... Oh ça, pourquoi pas En plus je crois que c'est la fin hein. Je crois que ça y est, il y a les super sprinters, les fameux J'en ai vu trop tard pour Ouais, je les vois aussi Parce qu'en vrai, je tourne la tête deux secondes, il y a 4 oh, bon zombies bon qui bon sortent du spawn ça. Ah tu vois c'est la fin C'est 4